À nous tous, l'agneau est la lumière, et le salut promis, à nous tous, la joie est dans mon cœur. Car Jésus est mon roi, il est ma délivrance Et mon libérateur, il est le tout-puissant Il marche devant moi et la joie est dans mon cœur La vie est dans mon cœur Car Jésus est mon roi, il est ma délivrance Et mon libérateur, il est le tout-puissant Il marche devant moi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 Il est le Tout-Puissant, il marche devant moi, il a fait dans mon cœur, Jésus m'a sauvé, je suis sauvé, Jésus m'a sauvé.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 Je suis aimé, Jésus m'a aimé, je suis aimé, Jésus m'a aimé, je suis aimé. Il m'a consolé, je suis consolé, il m'a consolé, je suis consolé, il m'a consolé, je suis consolé. Il m'a consolé Je suis consolé Il m'a restauré Je suis restauré Il m'a restauré Je suis restauré Dieu m'a restauré Je suis restauré Dieu m'a restauré Je suis un restauré Christ m'a racheté Je suis racheté Christ m'a racheté je suis racheté. Christ m'a racheté. Je suis racheté. Christ m'a racheté. Je suis racheté. Dans les cieux. Nous serons couronnés. Dans les cieux. Nous serons couronnés. Dans les cieux. Nous serons couronnés. Dans les cieux. Nous serons couronnés. Et paix est étant mon cœur, Alléluia, la paix pour nous. Jésus s'appelle le prince de paix. Le Notre paix que nous adorons s'appelle le roi de paix, Jéhovah Shalom. Shalom à toutes, shalom à chaque adorateur, à chaque adoratrice. Je remercie le Seigneur qui nous donne l'occasion encore de nous approcher de son trône de grâce et de miséricorde. Ce soir encore, nous allons louer l'éternel.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 Il ne dort pas, mon papa, il ne dort pas Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas Tu ne dors pas, mon Dieu, tu ne dors pas Tu es l'éternel rocher, mon Dieu, tu ne dors pas Tu es l'ancien des jours, mon Dieu, tu ne dors pas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 Tu es le roi de gloire, mon Dieu, tu me défends. Tu me défends, Jésus, tu me défends. Tu es le roi de gloire, mon Dieu, tu me défends. Tu me protèges, papa, tu me protèges. Tu es le roi de gloire, papa, tu me protèges. Tu pouvoiras à tous mes besoins. « Tu es le roi de gloire, c'est toi qui es Tu es Seigneur, Jésus, tu es Seigneur. Tu es le roi de gloire, Jésus, tu es Seigneur. Tu es fidèle, Jésus, tu es fidèle. Tu es le roi de gloire, Jésus, tu es fidèle. » Tu es vainqueur, Jésus, tu es vainqueur. Tu es le roi de gloire, Jésus, tu es vainqueur. Tu es puissant, Jésus, tu es puissant. Tu es le roi des rois, Jésus, tu es puissant. Tu es puissant, mon papa, tu es puissant. Tu es le roi des rois, tu es puissant. Et puis, Nézé, la grâce infinie de Dieu, Souviens-toi de l'amour de Dieu, Et bénis le roi des rois, Je chante, Et bénézé, et bénézé, La grâce infinie de Dieu, Souviens-toi de l'amour de Dieu, et bénis le roi des rois, je chante, je chante. Et bénis et bénis -est, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois, et bénis -est, et b. Et bénissez, et bénissez la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Et bénissez, et bénissez la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois dans les cieux et sur la terre. Il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. <���verständ> Au nom de Christ, moi pour moi, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui des les séraphins les anges portent tous des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrais tu me rendre heureux quel bon nom quel bon nom quel bon nom quel bon nom quel bon nom, nom porte loin de l'éternel quel bon nom quel bon nom quel bon nom quel bon nom, quel beau nom.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 Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, alléluia, il ranime de courage.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 Que celui des quel bon nom quel bon nom quel bon nom quel bon nom quel bon nom porte loin de l'éternel quel bon nom quel bon nom quel bon nom quel bon nom que celui des le nom de Jésus Donne la paix, le nom de Jésus, donne la vie, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. C'est le beau nom, alléluia. Nous avons le meilleur nom. Nous avons le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous avons le plus beau nom, alléluia. Nous avons le plus beau nom, le merveilleux nom, le nom de Jésus. Ce nom devant qui tout genou fléchit. Ce nom devant qui toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Ce soir, nous voulons être reconnaissants à Dieu pour sa fidélité. Soyons reconnaissants à Dieu. Le souffle de notre vie ne nous appartient pas. Selon reconnaissant à Dieu pour le souffle de vie renouvelé, selon reconnaissant à Dieu parce que tout le monde peut dormir, mais tout le monde ne peut pas se réveiller. Dormir est naturel, mais se réveiller est, est céleste. Se réveiller est une grâce. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour sa miséricorde pour nos vies. Nous remercions le Seigneur pour sa compassion dans nos vies. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce dans nos vies. Nous remercions le Seigneur pour sa, dans Seigneur pour sa protection dans nos vies. Nous remercions le Seigneur. À pour sa fidélité, sa fidélité, sa fidélité. Seigneur, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle dans ta parole, tu es fidèle dans ton amour, tu es fidèle des constant, Seigneur. Oh Jésus, nous te bénissons Jésus, il est écrit que... « Que je vis le ciel ouvert et paru un cheval blanc sur lequel était assis celui qui s'appelle fidèle et véritable. » fidèle et véritable, nous adorons ce soir, le fidèle et le véritable, nous adorons ce soir, le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, le Dieu tout-puissant, Adonai, un Shaddai, Rebo, Sekeye, nous célébrons ta majesté, nous bénissons ton nom, reçois la gloire papa, reçois la gloire parce que ta fidélité est grande, reçois la gloire pour ton amour, reçois la gloire pour ta Bonté dans nos vies. Reçois la gloire. Nous célébrons ton nom. Nous louons ton nom, Seigneur. Seigneur, pour toutes les victoires, Seigneur, quand nous dormons, c'est toi qui combats pour nous. La parole dit celui qui nous garde le ne sommeil d'une dort. Oui, Seigneur, toi qui nous gardes le ne sommeil d'une dort. Père, reçois la gloire. Reçois la gloire. Dans nos inconstances, dans nos faiblesses, dans nos manquements. Seigneur, tu te demeures fidèle. Seigneur, ton amour pour nous ne change pas. Ton amour pour nous, Seigneur. Quelles que soient nos circonstances, quels que soient nos événements, qu'elles que soient Seigneur, nos revers, Seigneur. Quel que soit, oh Seigneur, nos désobéissances, quel que soit, Seigneur, nos transgressions, ton amour pour nous demeure le même. Oh Seigneur, tu ne changes pas. Ton amour est le même. Reçois la gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Hmm. Ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil.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 Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Souverain dans les cieux. Tu es souverain dans les cieux. Tu es souverain sur la terre. Tu es souverain sur cette plateforme. Tu es souverain dans mon esprit, tu es souverain dans mon âme, tu es souverain dans mon corps, tu es souverain dans ma famille, tu es souverain dans ma destinée, tu es souverain dans la vie de chaque adorateur, chaque adoratrice. Tu es souverain papa, nous sommes venus ce soir te célébrer, le psaume 95 dit, venez chantons avec allégresse à l'éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'éternel est un grand dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Alléluia, l'éternel est un grand dieu, il est un grand roi. Seigneur, nous voulons te dire merci. Tu es un dieu au-dessus de tous les cieux, tu es un dieu au-dessus de tous ceux qui veulent se Clamez Dieu, Seigneur, tu es roi des rois, tu es seigneur des seigneurs. Ce soir, nous venons avec un cœur reconnaissant. Seigneur, avec un cœur reconnaissant, avec un cœur reconnaissant, avec un cœur reconnaissant, nous voulons te dire merci. C'est toi qui, Seigneur, c'est toi qui maîtrises toutes les circonstances Ah, Jésus. C'est toi qui maîtrise tous les événements. Nous voulons juste nous brancher sur toi. Nous voulons juste nous, nous connecter à toi. Nous voulons juste nous abandonner à toi. Seigneur, la Bible dit que Marie, la sœur de Martha, tu l'avais délivrée de sept démons. Mais elle, en toi, elle avait son refuge. Elle savait qu'à tes pieds, elle retrouve la solution. À tes pieds, elle trouve la délivrance. À tes pieds, elle trouve la consolation. À tes pieds, elle n'est plus perturbée par les démons. Seigneur, elle s'est livrée à toi. Oh Seigneur, ce soir, je nous, nous nous livrons à toi. En tant qu'adorateur adoratrice, nous nous livrons totalement à toi. Nous livrons nos esprits, nos âmes, nos corps. Nous livrons nos pensées, Seigneur, nos réflexions. Oh Seigneur, Seigneur, qui est comme toi? Hmm. On ne peut pas te questionner, Seigneur. Quand tu as créé le ciel, on n'était pas là. Kabyosio, aussi Tu es le Dieu vivant et puissant. Tu es le Dieu vivant et puissant. aussi Cabillet aussi. Quand tu as créé les océans, quand tu as créé les étoiles, le soleil, nous n'étions pas là. On ne peut pas te questionner Seigneur. Nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à ton autorité. Nous nous soumettons à ta souveraineté. Nous nous soumettons à ta Seigneurie. Tu es Seigneur dans nos vies. Tu es Seigneur dans nos esprits. Tu es Seigneur dans nos âmes. Tu es Seigneur. Souverain. Dans les cieux Souverain Sur la terre Souverain Dans ma vie Amen Tu es Souverain Sur cette plateforme Souverain Dans nos circonstances Souverain Dans nos vies Amen. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos cœurs pour t'adorer est souverain Quand tu es glorieux tu es digne de régner jésus jésus jésus est souverain Adoré, adoré, Jésus est souverain. Oh Jésus est souverain. Jésus est souverain. Seigneur, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne. Aucune situation n'échappe à ton contrôle. Tu es Dieu. Seigneur, aucune situation n'échappe à ton contrôle. Tu es Dieu. Aucune situation n'échappe à ton contrôle. Tu es Dieu. Ah hein? Tu es Dieu, papa. Tu es Dieu, papa. Tu es Dieu, papa. Aucune situation n'échappe à ton contrôle. Et nous voulons célébrer, Seigneur, ton omnipotent, ton omniscience. Nous voulons célébrer ton omniprésence. Oh, papa, reçois la gloire. Merci pour ta fidélité. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'entend. Le vent se déchaîne Nos cœurs sont en peine Mais Dieu nous conduit jusqu'au bord. Notre Dieu règne toujours Jamais son amour ne faiblit Ce qu'il a promis s'accomplit dans ta vie Alléluia Notre Dieu règne toujours Notre Dieu est fidèle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 Ce qu'il t'a promis, s'accomplit dans ta vie. Notre Dieu règne toujours. Oh Papa, nous t'aimons. Éternel des armées, nous t'aimons. Dieu de gloire, nous t'aimons. Adonai, nous t'aimons. Et Shaddai, nous t'aimons. Nous t'aimons, papa. Nous voulons te dire que nous t'aimons de tout notre cœur. Nous voulons te dire que nous aimons l'Éternel, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Hmm. Jéhovah, tu es puissant dans ma vie, Jéhovah. Jéhovah, tu y es si bon. Jéhovah, tu y es si bon pour nous, Jéhovah. Jéhovah, tu y es si bon. Dans les cieux, tu y es vivant. Sur la terre, tu règnes dans le tombeau. Tu es puissant Jéhovah, Jéhovah, tu es puissant Dans les cieux, tu es Seigneur Sur la terre, tu es puissant Dans le tombeau, tu es fidèle Jéhovah, Jéhovah, tu es si bon Jéhovah, tu es si bon pour nous, Jéhovah, tu es si bon. Jéhovah, tu es si bon pour nous, Jéhovah, Jéhovah, tu es si bon. Dans les cieux, c'est toi qui règnes. sur la terre. Tu es Seigneur, dans le tombeau, tu es puissant. Oh oh, Jéhovah, Jéhovah, tu es si grand. Oh Jéhovah, nous élevons ton nom. Ton nom grand, ton nom puissant, ton nom qui est, qui est formidable, hein, ton nom qui est revêtu de gloire, ton nom qui est revêtu de splendeur, ton nom qui est éternel, éternel, éternel, ô oh roi éternel, ô oh Dieu invisible, hein, oh, oh Seigneur, reçois notre adoration ce soir. Tout, tout Seigneur, toutes les adoratrices, tous les adorateurs, Seigneur, se prosternent devant toi, prosternés. Et... Nous t'adorons. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu. Et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. prosterné, Nous t'adorons. Oh Seigneur, ce soir, nous voulons nous prosterner devant toi. Prosterner.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 Prosternez, nous t'adorons. Prosternez, nous t'adorons. Alléluia. Prosternez, nous t'adorons. Rimas, baba. Prosternez, Jésus, nous t'adorons. Alléluia. Prosternez, nous t'adorons. Qui encore dit que tu n'es pas seigneur jésus mon rédempteur devant toi ton genou fléchira ah! devant toi ton genou fléchira devant toi tout obstacle fléchira devant toi tout problème fléchira au roi vêtu de gloireux Seigneur mon Dieu, tu es grand. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Toujours prêt à nous sauver, à nous bénir. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, tu es grand. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Toujours prêt à nous sauver, à nous bénir. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ.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 Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Seigneur mon Dieu, tu es fort. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Seigneur mon Dieu, tu es puissant. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Toujours prêt à me sauver et à me bénir. Toujours prêt à me sauver et à me bénir.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 Toujours prêt à me sauver à me bénir. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus Christ. Oh Seigneur mon Dieu, ce soir nous voulons te bénir. Nous voulons te, te célébrer. Nous nous prosternons devant le roi des rois le seigneur des seigneurs. Nous nous prosternons devant le Dieu trois fois saint, le véritable, créateur, le Dieu tout puissant. Ton nom est El Shaddai. Ton nom est Adonai. Ton nom est Elohim. Ton nom est Dieu puissant Jéhovah. Il n'y a point de Dieu comme toi, Père Céleste. Merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour ce moment où tu nous bénis par ta présence. Ta présence nous fait du bien. Ta présence nous restaure. Ta présence nous console. Ta présence console chaque membre. Console chaque membre de cette plateforme. Oh, ta présence, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Hein. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ton amour. Alléluia. Je veux partager avec vous, je veux partager avec vous, euh, une méditation que j'ai eu, j'ai eu en tout cas ce matin qui m'a fait plaisir sur la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Alléluia. Maman euh, ma grande Angelina. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle, Alléluia, Jésus est fidèle, il est fidèle à la fidélité de Dieu Et Dieu m'a restauré, m'a rassuré, m'a reconforté. Et il veut le faire de même pour toi, Alléluia, Alléluia La fidélité de Dieu, avant de parler de la fidélité de Dieu, je veux parler de la fidélité en deux êtres humains entre deux êtres humains, avant de parler de la fidélité, entre un être humain et un être un être spirituel. Entre deux êtres humains, on prend un époux et sa femme, ils ont une alliance. Cette alliance-là, c'est le gage de leur fidélité. Ils se, ils, ils, ils, ils, ils, ils se promettent fidélité. Ils se promettent assistance. Ils se promettent amour. Ils se promettent partage. Alléluia. Amen. Et, et en tant que parents, quand... C'est-à-dire que moi, je suis toujours émerveillée devant ce que Dieu a fait. Un bébé, il ne demande rien. Mais sa maman son papa, c'est-à-dire que son trousseau est déjà là avant même qu'il ne sorte. Avant même que la maman ait de l'argent pour acheter un, un biberon ou bien du lait, Dieu a déjà pourvu au sein maternel pour le bébé. Alléluia Dieu a déjà pourvu au sein maternel pour le bébé. Un bébé, il n'a même, même pas besoin de dire « Maman, j'ai faim ». On lui donne à manger. Un bébé n'a même pas besoin de demander quelque chose. Ses besoins sont pourvus. Les parents sont fidèles envers leurs enfants. Alléluia. Un enfant n'a pas demandé à venir sur la terre, mais dès qu'il vient, le parent s'occupe fidèlement de son enfant, avec amour, avec avec constance. C'est-à-dire que la constance avec laquelle on s'occupe de nos enfants, le, le parent... Et le, les, parents, les parents accomplissent leur devoir de nourrir leur enfant, d'élever leur enfant, d'éduquer leur enfant, de l'habiller, de l'inscrire dans de bonnes écoles, de le protéger, de veiller au bien-être de leurs enfants et à sa santé, à son épanouissement. Le parent, il est concerné par le bonheur de son enfant, donc il s'engage, et il, il s'engage fidèlement. Et alors Dieu qui est le meilleur papa. Alléluia Et alors Dieu qui est le meilleur papa. La Bible dit dans Romains 8, verset 27, il dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède à travers nous par des soupirs inexprimables. Quand la Bible parle de faiblesse, la Bible nous parle de nos inconstances. On peut être inconstant, on peut avoir des manquements, on peut commettre des erreurs, on peut commettre des transgressions, on peut avoir des incertitudes. On peut, on, peut, on peut avoir des moments où nous sommes fatigués, nous sommes lassés, on n'a même pas envie de prier. Ou bien on a la paresse de prier, c'est ça la faiblesse. Il y a eu des moments de désespoir. Il y a des moments de désespoir, il y a des moments de tristesse. Et il y a, il y a des moments où on n'a même pas la force même d'élever la voix. Mais la Bible dit en paresse si sent Dieu s'est engagé. Ah! Dans sa fidélité, Dieu s'est engagé de nous donner le Saint-Esprit. Dieu même travaille avec le Saint-Esprit pour, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous consoler. Il dit un esprit, il dit l'esprit de sur moi, quand il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle à ceux qui ont le cœur brisé, hein, aux pauvres, à, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, une huile de joie au lieu du deuil. C'est le Saint-Esprit seul qui fait ça. Et Dieu a déjà pourvu au Saint-Esprit pour nous aider. Et c'est grâce à l'intercession du Saint-Esprit Grâce au secours du Saint-Esprit Que toute chose peut concourir à notre bien Alléluia Donc déjà à travers ce passage Il y a un autre passage qui dit Si nous confessons nos péchés Dieu est juste et fidèle pour nous les pardonner Il est fidèle, il est fidèle Il dit, il s'est donné les moyens de nous pardonner Il s'est donné Jésus pour nous pardonner Alléluia Et Dieu dans sa fidélité à notre égard il reste constant Il reste constant Dieu a mis sa puissance à notre disposition Le Saint-Esprit Il a mis sa puissance à notre disposition Et avec le Saint-Esprit Et par l'intention du Saint-Esprit Dieu permet que tout événement concourt à notre bien Malgré les actes que nous posons ou que nous ne posons pas Cela ne dépend pas de nous Cela dépend de la fidélité de Dieu Alléluia dans la Bible, il y a des moments où des gens ont été inconstants. Quand nous prenons le cas d'Abraham, Dieu s'appelle le Dieu d'Abraham. Dieu a collé son nom au nom d'Abraham. Il est parti trouver Abraham. Il a dit, je m'engage. Il a trouvé Abraham. Il a dit, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Viens, suis-moi. Il dit, Viens, sûr moi mais je m'engage à m'occuper de toi. Et Abraham, dans ses, dans ses inconstances, dans ses moments de faiblesse, là où il devait, il y a eu la famine, et il devait partir en Égypte, il a dit qu'on va le tuer parce que, sa, parce que sa femme est belle. Il a menti à moitié, là où il a dit une demi-vérité, parce que c'est sa demi-sœur. Alléluia. Dieu n'a pas laissé Abraham. Dieu est descendu. Amen. Dieu est descendu, venger Abraham. Alléluia. Il a, dit à, il, a dit à, il a dit à Pharaon « Ne touche pas à cette femme-là, ne touche pas à cette femme, Dieu l'a défendue. » Et quand tu vois, vois l'expression « fidèle », la fidélité, c'est l'attachement d'une personne, c'est la qualité d'une personne fidèle. Par exemple, Jésus est au ciel, on dit « Je vis le ciel ouvert ». C'est dans l'Apocalypse 19, je n'ai pas le verset devant moi, je vais essayer de chercher. Et ça veut dire que Jésus même là, il est fidèle. Jésus est la conformité de la parole de Dieu. Tout ce qui concerne Jésus... Tout ce qui concerne la naissance de Jésus. Dans, dans l'Ancien Testament, on dit la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. On dit un fils nous est né. Un enfant nous est donné. Un fils nous est né. Jésus est l'accomplissement de la parole de Dieu. Jésus, sa naissance, sa vie, même quand il est mort sur la croix, dans, dans, dans Esaïe 43, on avait déjà parlé qu'il a été blessé pour nos péchés, qu'il a été brisé pour nos iniquités, que le châtiment qu'il nous donne à appelé, on est sur Jésus. Même quand Jésus, dans, dans le... 22, il y a un passage où on dit, il a dit « Mon Père, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est une phrase que Jésus a répétée sur la croix. Jésus est la parole de Dieu. Jésus s'appelle le fidèle. Ils avaient dit que quand tu es fidèle, tu es conforme. Jésus, c'est la conformité, c'est l'exactitude de la parole de Dieu. Alléluia Jésus, c'est la fidélité d'une parole que Dieu a donnée, des paroles que Dieu a données. Alléluia. Et Dieu a dit dans sa parole, il dit, je suis l'éternel, je ne change point. Il dit, je ne change pas en fonction de vos comportements. Je demeure Dieu. Je suis Dieu. Je me suis donné les moyens pour traiter avec l'homme. Pour traiter avec l'homme dans ces dans ce moments de, de faiblesse, de désespoir. Dans ces moments d'égarement, je me suis donné les moyens. Notre Dieu est fidèle. Et la fidélité, c'est la constance. C'est l'amour. Et c'est quand, quand on est fidèle, on, on, on aime. C'est l'amour. C'est, c'est, c'est, c'est un, un grand sentiment d'affection. On est plein d'affection. Quand on est fidèle, on est stable. La, et Dieu, il reste Dieu. Il reste fidèle en face de nous. Il reste fidèle devant n'importe quelle situation qui, que, que, que nous, nous, nous, que, que nous rencontrons. Alléluia. Dieu n'est pas un homme. Et surtout, et la fidélité aussi, c'est la ponctualité. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est jamais en retard. Ma soeur, mon frère, Dieu n'est jamais en retard. La fidélité de Dieu, elle se manifeste toujours. Dieu n'est jamais en retard. Son heure n'est pas notre heure. Alléluia. Son temps n'est pas notre temps. Autant temps marqué, sa parole s'accomplit toujours. Autant marqué, sa parole s'accomplit toujours. Et ce soir, je veux, je veux qu'on, qu'on, je veux qu'on, qu'on célèbre la fidélité de Dieu. Je veux qu'on célèbre. Et, et nous, en participant à cette plateforme, en nous connectant tous, tous les soirs à 23 heures, à 21 h pardon, tous les soirs à 21 heures à 23h pour ceux qui sont à Paris, à 21h en France, à 21h pour nous, en nous, en nous, en nous connectant. C'est une manière aussi de répondre à la fidélité de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons le caractère de Dieu. Ce que Dieu a, nous pouvons le manifester. Et c'est aussi une manière pour nous de, de communier, d'entrer dans notre dans l'intimité de Dieu. De, de, de bâtir notre intimité avec Dieu. De bâtir notre communion avec Dieu. De déposer. Parce que Dieu nous a déposé dit, eh, « Grandez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir par de l'état des saints dans la lumière. » qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du fils de son amour. Nous sommes transportés dans le royaume de l'amour de Dieu. Donc, nous avons besoin de nous connecter à son trône, là où il la fontaine d'amour, là où l'amour est déversé dans nos cœurs, pour, pour, pour, pour, pour guérir les blessures du cœur, pour guérir les blessures de l'âme, pour guérir ce qu'un homme ne peut pas guérir, pour guérir ce que l'argent ne peut pas guérir, pour guérir ce qu'une parole humaine ne peut pas guérir. Alléluia! Et c'est comme ça que nous répondons à l'amour de Dieu. En nous connectant chaque soir. Alléluia. En nous connectant chaque soir. Donc ma soeur, mon frère. Soyons toujours connectés. Chaque soir. Quelles que soient les défaillances. Comment je peux dire? informatique, Quelles que soient les défaillances de connexion. Notre papa. Il est assis sur son trône de grâce. Et chaque soir. Nous les adorateurs. Nous les adoratrices. Il entendra notre voix. Il entendra notre cœur reconnaissant. Il entendra nos paroles d'amour d'un enfant reconnaissant. Il entendra les paroles d'un enfant reconnaissant. Il a, je, je méditais sur, sur Matthieu 25. Quand Jésus a dit, Matthieu 25, je vais rapidement ouvrir parce que je suis en train de me décharger. Matthieu 25, quand Jésus a dit, « au oh Viège au oh viège folle, je ne, vous ai, je ne vous connais pas. » ça fait trembler cette phrase de Jésus. Je vais m'arrêter ici parce que je suis à 5%, mon portable va se décharger. Je que le Seigneur vous bénisse. On va, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Tabitha. Tabitha, joyeux anniversaire. Servant de l'Éternel, que l'Éternel te comble, que la que sa grâce abonde, qui te qui déverse l'onction sur toi au nom de Jésus, qui t'équipe puissamment, qui t'équipe puissamment, notre sœur t'habita, qui t'équipe puissamment, soit comblée ma sœur, que la grâce de Dieu, que la miséricorde de Dieu soit ton partage. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je que je vous souhaite une belle nuitée au nom de Jésus et à demain par la grâce de Dieu. Dieu, soyez bénis, belle semaine, une semaine glorieuse et nous allons nous retrouver chaque soir sur notre sœur pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen, soyez bénis adorateurs, adoratrices, je vous aime de l'amour de Jésus.